Yes, salut guys, mon nom est JP et bienvenue à Free Real Québec. Aujourd'hui, on est à la microbrasserie La Fosse. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est très simple. Il y a de ça quelques jours, La Fosse a célébré son troisième anniversaire et pour l'occasion, on a été assez généreux pour nous fournir quelques petits produits que je vais vous faire tirer dans un instant. Juste le temps de vous dire que La Fosse est une microbrasserie située à Donnacona, donc dans le comté de Portneuf. Ils sont spécialisés dans les PA, les WPA. Ils font des très bonnes lagers, d'excellents stats. Ils ont fait euh, un petit peu plus tôt cette année des bières de saison de vures sauvages qui sont phénoménales. Ça fait que ceux qui savent pas, je suis fan de micro, ça fait peut-être une vingtaine d'années. Longtemps avant que le, le boss commence, quand il y avait juste de la Unibrou. Et puis, euh, j'adore les produits de La Fosse. Ils sont probablement dans les meilleurs euh, nouvelles micro du Québec dans les cinq dernières années. J'exagère pas une seule seconde. Ça fait qu'un gros merci à La Fosse pour leur générosité. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire tirer? C'est très simple. Donc, un petit peu de merch. On va avoir le sucre au couleur de La Fosse. On va avoir un verre de dégustation. Ils nous ont fourni une carte cadeau de 20$, donc pour acheter vos produits favoris, et de par moi-même, je vais vous racheter la petite WPA, donc valeur de plus de 50$ quand même. Donc, un gros merci aux gens de La Fosse, c'est hyper apprécié d'avoir une belle petite collaboration comme ça avec des entreprises locales qu'on adore. Donc, pour participer, très simple, vous avez juste à liker cette publication, assurez-vous de suivre la page Facebook de FreeRide Québec ainsi que celle de La Fosse, et parmi tous les gens qui vont participer ce vendredi, je vais faire tirer la totalité du prix à un chanceux ou à une chanceuse, donc Bonne chance à tout le monde. Et, évidemment, je vous invite à venir essayer euh, les produits de la fosse. Donc, si vous revenez euh, du fat bike, du ski, de faire un petit tour au pub, même chose, vous allez rouler la vallée cet été. Il euh, y a des euh, super bonnes bières euh, qui sont rachetées au menu euh, probablement à chaque mois. Et il euh, y a une petite menu de bouffe aussi qui est super agréable. Donc, euh, bonne chance à tous. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode de très Québec.